Bienvenue dans votre émission préférée, Les Vos Ladies Show. Ah, ok, ok, ok, j'ai une chorale qui est là, qui est déjà prête apparemment. Oh waouh, je suis le pasteur Ras. Comme d'habitude, nous sommes sur Les Vos Ladies Show et aujourd'hui, on aura encore un thème très intéressant. Alors, j'aimerais que tu puisses inviter, ok, ta cousine, ok, ta tante, ok, ta maman, ok, ta soeur, toutes les femmes que tu connais autour de toi, c'est le moment de les inviter. C'est le moment de les inviter à participer avec nous à cette émission qui sera très intéressante. Mais on veut qu'elle soit interactive. On veut voir vos commentaires. On veut voir que, voilà, vous aimez ce qu'on est en train de faire. Et surtout, surtout que vous êtes boosté, vous êtes édifié. OK, nous sommes au mois de décembre. Et durant tout ce mois de décembre, hallelujah. <rires> hallelujah. hallelujah. ça c'est quand tu es trop habituée. Hallelujah, hallelujah sort, amen, gloire <Dois rires> à Dieu, reba, <rires> ba, ba, Ok. Et donc, en fait, j'aimerais qu'on puisse, euh, durant tout ce mois, on va simplement, au travers de chaque épisode, on va vous donner de la vitamine amen. D. Amen. Ah, ça va être <rires> trop bien. Parce que j'ai eu à cœur une chose, c'est qu'à chaque émission de tout ce mois de décembre, nous allons exprimer pour vous, de, de nous à vous, nos souhaits pour l'année 2023 et mmh. aujourd'hui on a un souhait spécial pour toi et donc avant de parler de ce souhait qu'on a pour toi pour 2023 je vais d'abord commencer bien sûr par présenter celles qui ne se présentent plus les boss ladies show show, <rire> show. <rire> <rire> et bien, justement nous allons commencer par Grace Mélodie qui est là <rire> ça va ça va être très bien et toi Ça va super, T as l'air en forme hein Oui, je suis très en forme là. Moi aussi, la vitamine D là. Ah la vitamine ouais. D là, la vitamine D. Je sais pas si c'est à cause des, des fêtes qui approchent pas, mais bon, il y a de la bonne humeur, c'est très, très bien. Et juste à côté de grâce Mélodie, nous avons Marisa Feltado. Marisa Feltado. <rire> voilà, Marisa ne se présente plus ici à Evangé TV, Grâce hein. ben, Grasse Mélodie non plus, voilà. Ce sont maintenant des stars de la télé. <rire> bon. De la télé, bon, télé. On n'a pas dit la télé réalité. Qu quelque part. Il faut commencer quelque mais part. c'est le début même de, tu sais ah, pas de la ça, va, hein. ça. Tu sais pas jusqu'où ton visage va aller. Ça. Déjà, il y, y a quelque chose, c'est que ton visage va aller sur les box. Mm. CanalSat. Yes. Yes. Yes. Oh, merci à pote pour cette ah, fois. extraordinaire. Vraiment. Ah oui, oui, oui. oui, oui. oui, oui. oui. oui. oui. oui. Ah oui, oui, oui, oui, c'est trop bien. Et franchement, te... en fait, c'est tellement intéressant d'être chrétien, en tout cas d'être chrétien à la sévère, pas pour les autres. Bon, c'est intéressant aussi d'être chrétien, <rire> peu importe où tu es, c'est toujours bien. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'on vit franchement de belles choses, on vit de belles aventures et servir Dieu, il n'y a rien de mieux. Et je pense que moi, j'aurais jamais imaginé un jour que fallait me retrouver là, comme ça, à passer à la télé, mmh. mais, les, mais cet évangile que nous prêchons, voilà, nous rend prospère, développe un caractère de boss lady, et c'est pour ça qu'on veut importer. Amen. Amen. Et tout près de moi, j'ai bien sûr celle qui ne se présente plus, la merveilleuse Astrid Quadio. Bonjour, bonjour. Bonjour Astrid. Merci beaucoup, Pasteur Grasse, pour l'opportunité hein, encore. Avec plaisir. Je suis contente d'être là. Ah, tu sais <rire> que c'est un plaisir. C'est un... un plaisir de t'avoir. Et aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale. Mmh. Spéciale. Quelqu'un disait ça. Spéciale. spéciale. Dit... Ah oui, c'est une boss Lady vraiment. Elle porte bien le titre. Elle porte le titre. Elle est remplie du Saint-Esprit. Elle est maman, écoutez bien, elle est maman d'un garçon très dynamique. Vitamine D. Il a, lui, il a de la vitamine D. Donc, il faut être une boss léger pour ouais, le gérer. C'est un, un, un, un boss boy. Un boss boy. Elle sert le seigneur. Voilà, elle est à la louange. Elle sert le seigneur dans la louange. Elle est aussi... Elle, elle travaille euh, en infirmerie Edson, Elle est Elle est Mmh. en réanimation en plus mmh. et et, et c'est une boss lady qui a lancé son entreprise aussi donc vous voyez wow. tout ce qu'elle fait toutes ses casquettes. Mmh. Oh, je suis ravie aujourd'hui mmh. d'accueillir Naomi Velas. <rires> <rire> Coucou Naomi, Je suis très contente d'être ici franchement euh, ben non, vraiment confiance. très très contente. Merci pour l'opportunité. C'est trop bien. Depuis le début de l'aventure des Blossé. Ah bah ben oui, oui, parce que toi du coup euh, toi on va en parler euh... tout à l'heure hein, parce <rire> que hey, Naomi <rire> fait partie des clientes qui m'ont fait confiance. <rire> Donc voilà, on va en parler, on aura vraiment l'occasion d'en parler, elle va nous dire ce qu'elle fait, elle nous donnera les détails de ce qu'elle fait en plus d'être euh, soignante. Vraiment et elle, elle, elle a aussi ça c'est que c'est possible elle a un enfant ah ben, oui. elle sert à l'église quand vous la voyez ça. elle est tout le temps partout partout, partout, partout. et puis <rire> tu es aussi au pôle Mais événementiel oui, en fait ça. ah oui. oui tu fais de l'événementiel ben, le social euh, le social aussi à l'église ah non événementiel c'était avant oui. Ah. Social, événementiel et médical. Oh là là, pôle social, ah. pôle événementiel, pôle médical, chez les chantres, sœurs en Christ, c'est oh. comment Ah Hyperactive. Ah oui, oui, oui. <rire> ça sort de toi en fait. Tu vois quand les tu les, vois chiens, ça, les, les chiens ne font pas des chats. Les chiens ne font pas des chats. <rire> les pas les chats. Ça, ah, c'est trop bien. Tu sais, mmh. j'ai fait un post euh, sur les boss télé sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps. Mmh. Le post disait, c est, c est, c est, Le post disait. J'ai l'intention de montrer à mes enfants qu'une femme peut tout faire. Oui, j'ai vu le poste. Ah, il t'a inspiré? Oui, oui, oui j'ai vu le ah, poste. Ah, j'aime trop ce poste. Parce que c'est, et c'est là mon cœur en fait, c'est de oui. montrer. Et quand je dis enfant, c'est pas juste les enfants, les enfants. biologiques, c'est vraiment toutes les personnes, en fait, qui regardent à toi comme une inspiration. Oui, ça. Mmh. Et franchement, moi, mon objectif, c'est de montrer aux gens qu'on peut servir Dieu et on peut aussi impacter, mmh. aussi de façon différente, en mmh. fait. Dieu nous a envoyés sur cette terre pour impacter, Amen. mais on doit impacter dans toutes les sphères. J'impacte par ma vie chrétienne, par ma vie spirituelle, par le fait que je gagne mmh. les âmes, mais il faut aussi que j'impacte par mon argent. Mmh. Mmh. Ah, ton argent doit impacter ça <rire> Non, mais attendez, soyons réalistes. Hein l'argent doit parler. L'argent doit parler. L'argent est vivant. Euh, l'argent est une âme. <rire> Vraiment. Âme coréistique. Tu as dit l'argent est vivant. L'argent même vivifiant. vivifiant. Ah, là, là, on fait vivre. Ouais, ça. Il Il vrai. Récite. Il récite. Les récits. Les Les Les cœurs brisés. Imagine, tu as un cœur brisé, mais tu as un peu d'argent, et puis tu te dis, bon, mais ça elle est, est elle Bon, est. voilà. Non, mais bon, franchement, sens, Là, on rigole, mais ouais. on, enfin, on va quand même parler d'argent. Parce que le souhait que les boss ladies ont pour toi aujourd'hui, est « Que Dieu te fasse prospérer en 2023 ». Amen. Et nous allons donc commencer avec ce thème, « Que Dieu te fasse prospérer en 2023 ». Je sais que c'est la volonté de Dieu, mais sache que c'est aussi notre prière pour toi, « Que Amen. Dieu te fasse prospérer ». Alors, c'est quoi la prospérité selon vous, les filles pour moi, la prospérité, c'est un état de croissance, un état mmh. aussi de, de bonheur, un état mmh. de, voilà, de sans cesse croissance, de maturité, mmh. etc. Pour moi, ça représente ça, de développement. Mmh. Développement mmh. Dans, tous les, dans tous les domaines, au en fait. J'ai mes croissances, euh, épanouissement, maturité. Mmh. Mmh. C'est vrai qu'on ne lit pas toujours la, la, la, la, en tout cas la, la prospérité à la maturité, mais on va voir que c'est lié. Mmh. Mmh. C'est ça. Et vous, les Justement, filles, vous diriez... j'allais rajouter ça, parce que... Euh, la prospérité, ce n'est pas comme beaucoup le pensent seulement financier, mais je dirais aussi même dans ta manière de penser. Mmh. La, la, la manière de penser, tu prospères même dans, comme tu disais, la maturité. En fait, tu grandis dans ça, dans, dans, dans ta manière de penser, de voir les choses, même aussi même dans tes émotions, mmh. tes émotions, ce que tu ressens. Et en fait, tu, tu, tu, tu deviens une personne... Plus mature en fait pour attirer finalement mm. De, mm. Euh, les, des, les la, voilà, des opportunités, voilà des opportunités de la prospérité mm. différente, même mm. peut-être même que tu ne connais pas encore, mais qui euh, que, que, que le monde en fait peut apporter aussi en mm. tant qu'individu mm. mm. en tant que mm. personne. Yes. Ouais. Yes. J'aimerais c'est euh, avoir du succès mm. aussi dans ce que l'on entreprend en mm. fait, progresser et avoir du ça. succès mm. pour pouvoir impacter derrière. Waouh. Wow, mm progresser, avoir du succès pour pouvoir impacter très vite, j'aime bien. Ce que je retiens, moi, c'est qu'en fait, la prospérité n'aime pas la stagnation. Ah. Yes. C'est-à-dire qu'elle va toujours chercher plus parce qu'il y a aussi ce côté où il y a l'abondance. C'est-à-dire que quand tu es prospère, tu vas toujours chercher à t'étendre, à aller plus loin et mmh. ne pas te satisfaire de la situation dans laquelle tu es. Mmh. Très bien, très mmh. bien. Et donc aujourd'hui, en fait, si on parle de prospérité, il s'agit de bouger les femmes, quoi. Mmh. Ça. Mmh. Il s'agit de dire, mais est-ce que vous-même, les filles, vous êtes... Euh, J'aimerais savoir, dans quel état d'esprit vous êtes, par exemple, là, à la fin d'année et que vous préparez une nouvelle année Dans quel état d'esprit vous êtes mmh. Grâce à logiques. Je dirais mitigée. Hein. Mmh. Parce que c'est quelqu'un qui aime bien euh, se donner des objectifs, toujours visualiser. Je me rappelle même que l'année dernière, en plus, je que ça venait de toi. Hey. Du coup, je me rappelle qu'à ce moment-là, tu nous avais dit euh, pendant une réunion que vous allez écrire l'année prochaine à cette période-là en gros une lettre où tu te remercies parce que tu as atteint tes objectifs. Et du coup, j'ai pris ma feuille et tout. Et je me suis visualisée, moi, l'année prochaine, en train de réussir dans tel, tel, tel, tel domaine. Et euh, pas longtemps, en plus, après, j'y ai repensé et je suis partie retrouver ce courrier. Et je me suis rendu compte que ça avait marché. Ah ouais Vraiment, mmh. donc, dans tout ce que j'avais énuméré, en fait, j'avais... Oui, c'est comme si je m'étais projetée, que j'avais mis en place des actions pour que cette année, à cette même période, en fait, je, je, enfin, je puisse m'améliorer dans mmh. ces domaines-là. Mmh. Et c'est vrai que, en fait, bravo. bravo. <rire> oui, <c 'est> vrai. <rire> bon, bah je lui ai donné l'astuce. J'en profite pour te donner l'astuce à toi. Oui. Comme on est à la fin de l'année, mmh. voilà ce que j'avais. Je me rappelle effectivement, c'était lors d'une mmh. réunion de oui, oui. travail mmh. avec la com. Oui. C'était avec l'équipe ouais. de la com. J'étais trop fâchée ce jour-là. Ouais, <rire> j'étais fâchée ce jour-là parce qu'ils n'avaient pas écrit. atteint leurs objectifs. Et franchement, j'étais énervée. Bref, mais après, à la fin, vous savez, quand on est énervé, après, c'est le Saint-Esprit qui prend le relais, <rire> toujours. Et donc, à la fin, j'ai glissé vraiment ces quelques petits conseils, en fait, pour les aider à atteindre leurs objectifs. Mm. Et, euh, et et, et, et c'est vrai que j'avais donné ce conseil des, de s'écrire à soi-même une lettre à la fin de l'année, pour l'année prochaine. Euh, une lettre qui dise, en fait... Euh, euh, « ben, Cher euh, moi, cher grâce, je tiens à te féliciter parce que tu as réussi à faire ceci, cela, tu as réussi dans tel domaine, tu as réussi. » Ça vous permet de vous projeter et, et surtout, en fait, euh, c'est David dans la parole qui disait « Mon âme, pourquoi t'as battu mmh. ?» Tu mmh. vois, David avait l'habitude de parler à son âme. Mmh. Et c'est vrai qu'on trouve ça bizarre de se parler à soi, à, soi à la troisième personne. Ouais. Mais en fait, tu parles à ton âme. Oui. <rire> tu parles vrai. à ton âme. Il faut que tu parles à ton âme, en fait. C'est juste basique. Et la Bible va nous le dire. Euh, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de quoi de ton âme. Et donc, ça commence par ton âme, en fait. Tu parles à ton âme. Tu, tu, tu félicites ton âme. Tu congratules ton âme. tu, tu Mais... Tu te projettes en fait pour l'année prochaine en mmh. disant OK, euh, mon âme, euh, en disant par exemple grâce, bravo parce que tu as réalisé tel projet, bravo parce que tu as réussi telle mission, bravo parce que... Et, et à chaque fois, tu regardes cette lettre et tu essayes de t'imaginer déjà en train de gagner en fait l'année prochaine. C'est mmh. un peu ça. Donc, tu l'as fait. Yes. Et ça a marché. Ça marche OK, <rire> mais du coup, ton état d'esprit là actuellement bah, En fait je dirais mitigé parce que c'est vrai que même si sur certains points j'ai réussi en fait à chaque fois ça te challenge encore plus donc tu te dis ok j'ai réussi ça mais j'aimerais aller encore plus loin et du coup c'est ça qui fait que bah, en fait je suis contente de moi mais je veux aller encore plus loin quoi. je veux encore plus m'améliorer mmh. plus me perfectionner et me challenger davantage waouh mmh. amen amen Merci et, et fille vous votre état d'esprit bientôt la fin de l'année moi c'est <rire> on va dire c'est un peu aussi un peu mitigé parce que il y a certaines choses que j'ai pu accomplir, mais il y a d'autres euh, que je n'ai pas pu accomplir. Et aussi, ben, certains plans, projets pour 2023, ben, sont un peu chamboulés, parce qu'il y a de nouvelles choses qui sont arrivées. là a des voilà Donc, mission. en fait, il y a des, voilà, <rire> <rire> <rire> en fait, il voilà, y, y a des challenges mm -hmm. auxquels je ne m'étais pas forcément préparé challenges financiers et tout ça. Mm -hmm. Donc, là, je suis un peu dans l'expectative, je me dis, OK, là, OK, il faut que 2023 soit, soit au top. Tu mmh. mets un peu la pression là, je me dis que non, 2023, je ne mmh. dois rien rater. Tout doit être bien planifié et je dois avoir, obtenir vraiment tous mes objectifs. En fait. OK. Maintenant, je vais juste. Mais tu vois, moi, ce que je te dirais, c'est ne te mets pas la pression. Mmh. Mais en fait, embrasse l'année vraiment avec, mmh. avec plein de... C'est ça en fait, c'est qu'il ne faut pas tuer la foi. Et je pense qu'il y a des émotions toxiques qui peuvent tuer la foi. Mm. Mais embrasse l'année plutôt avec, euh, avec expectative, mm. en te disant wow, « Waouh, en fait, je vais réussir, mm. je vais... » Amen. Mais tu vas réussir. Amen, amen, réussi. amen. Et, amen, amen. Yes. Et toi, yes. du coup, Nao Alors moi, pour l'année 2023, je voudrais que l'année 2023 fasse mentir l'année 2022. Parce hey. que... Hey. <rires> hey. Voilà, j'avais beaucoup de projets pour l'année 2022. Alors, il y en a beaucoup qui se sont accomplis, on va dire. Euh, mais derrière ça, j'ai eu tellement de, à ne pas imaginer, je ne peux pas tout raconter, mais j'ai eu tellement de, de persécution, en fait, wow. que euh, je me dis, en fait, bon, du coup, ça a, ça a mis des échecs sur certains points, mais je suis contente quand même de, de toutes les victoires que j'ai accomplies parce que c'est des choses que je n'aurais pas pensé aussi accomplir. Et du coup, j'aimerais que l'année 2022 fasse vraiment mentir toutes les persécutions de l'année 2022. Mmh. J'ai dit 2022. Ouais, que 2023, 2023, voilà, fasse mentir toutes les persécutions de l'année 2022. Mmh. Et puis du coup, ben voilà. Je ce n'est qu'un euh... qu détour. C'est ça. C'est ça, c'est ce que tu mets. Ce qu n'est qu'un détour. Tu as juste fait un détour pour corriger ça. C'est ça, mais je, voilà, exactement. Mais je vais lui mettre une de ses raclées. Mais, mais lui, il ouais, a raclé. ne s'attend pas à ça. Mais lui, il a raclé. Et toi, mmh. Marisa? Alors euh, moi, quand même, je suis fière de mon année parce que euh, euh, j'ai beaucoup de projets en tête et euh, dans l'intimité, je peux partir projets et euh, par contre, <rire> le challenge qui s'est produit vraiment là, je sais que c'est d'ordre spirituel, c'est vraiment financier parce que quand je veux mettre en pratique, commencer, toujours un truc qui fait que l'argent ben, en fait, par autre part, que je ne veux pas qu'ils partent. Et du coup, ben, en fait, c'est vraiment ce challenge-là en 2023. Vraiment pouvoir euh, prospérer financièrement. Et, euh, et vraiment commencer vraiment euh, mes projets. Et voir vraiment les, les fruits, là, les, les, les, les bébés de mes projets vraiment entrer dans mon compte. L'impact. Et voir accomplir les, vraiment des, des les choses. Et me sentir encore plus... Euh, ah, C'est bizarre de dire ça, mais femme, femme euh, mmh. indépendante, euh, vraiment euh, qui grandit, qui prend maturité, mmh. euh, qui se stabilise dans tous les domaines. Et moi, je, je vois vraiment 2023 comme une ouverture, une porte mmh. que le Seigneur m'ouvre afin que je puisse yes. euh, euh, vraiment euh, voir les choses que je désire, même d'ordre aussi spirituel, mmh. parce mmh. que je compte vraiment. Euh, <rire> voilà quoi. Yes, hein? yes. Cette 2023 aussi, ça va être. Je le sens même intérieurement, oui. dans mmh. mon esprit, mmh. que quelque chose s'annonce en fait pour moi. Et amen. je sais que le Seigneur va me montrer au fur et à mesure. Je vois vraiment la main de Dieu et mmh. j'embrasse mmh. vraiment cette année vraiment avec joie. Amen. Amen. Et tu sais, quand tu parlais d'embrasser l'année qui va mmh. arriver en 2023, moi, en fait, je me suis euh, introspectée et je me suis dit, en fait, c'est important aussi d'être reconnaissant d'être reconnaissant oui. envers l'année qui oui. s'est envers l'année qui oui. s'est écoulée, envers écoulée, le Seigneur, en fait, tout, tout ce que le Seigneur a fait. A fait. Oui. Parce oui. que, en fait, j'ai eu comme un, j'ai eu comme un retour en arrière. Oui. Je me suis vue, en fait, début 2022, je me suis comparée oui. à début 2022 oui. et fin 2022, oui. je me suis dit, ah, quand même, oui. Oui. oui. Il y a eu ah, du chemin, en fait, oui. Oui. Parce qu'au début, pendant le chemin, tu, tu ne t'en rends pas compte, oui. mais c'est après, quand tu regardes vraiment cette grosse différence que tu te dis, ah oui. Tu as quand même fait ça. Amen. Donc en fait, pour moi aussi, c'est important voilà d'être reconnaissant. Voilà. En fait, c'est ça, ça. ça. Et il y a même des choses que le Seigneur fait en secret qu'on ne sait pas. C'est ça. Et, ça. Et, et je sais que c'est pour ça qu'il faut toujours être reconnaissant mmh. à Dieu okay. parce que euh, peut-être même, en fait, que tu aurais même pu ne pas arriver jusque-là. en fait. Sûr. Et le Seigneur a pris soin de toi mmh. Mmh. Euh, sans même que tu te rendes compte, en fait, de... Ça. Voilà, parce que tu es mmh. tellement focalisé mmh. sur les projets, les choses mmh. à accomplir ça, ça. que du coup, mmh. ben bah, tu ne vois pas forcément la main agissant de ça, Dieu. Mais Dieu ça, agit amen, en fait. C'est le mais... cheminement en fait. Ça, ah oui. Ça, oui. Mmh. Et ça c'est vraiment le piège en fait des boss ladies, mmh. des, des femmes entrepreneures, mmh. mmh. des femmes mmh. qui, qui travaillent, qui font les choses. Le piège c'est de faire, faire, faire, faire, faire. Mmh. Tu es tout en train de mmh. bosser, bosser, bosser mmh. et tu ne t'arrêtes jamais. C'est pour avoir de la reconnaissance aussi, mm -hmm. il faut apprendre à s'arrêter mm -hmm. et regarder, tu vois. Je que tu peux, Tu ne peux pas être reconnaissant si tu ne regardes pas, si ouais, tu ouais. ne lèves pas les yeux yes. pour regarder. Et souvent, dans le yes. travail, on est là, on est acharné dans, le, mm -hmm. dans ce qu'on est en train de faire. Tu es acharné dans ton métier, acharné dans ton entreprise, acharné dans ton service, acharné mm -hmm. dans ton… Yes. Et ce n'est pas mauvais en fait d'être acharné, d'être vraiment déterminé comme ça. Mmh. Mais c'est important, en fait, par exemple, dans cette période, de prendre du recul. Il faut prendre ça. du recul mmh. et analyser les choses. Mmh. Et souvent, quand on prend du recul, on réalise même que parfois, tu as gagné de l'argent, mais oh, c'était au prix de quelque chose. De plus, ça. Et, et c'est pour ça qu'il faut s'arrêter et se poser mmh. des bonnes questions. Parce que parfois, tu dis, « Oh oui, je suis content parce que j'ai réalisé tel mmh. objectif. » Mais c'était à quel prix Ouais. Mmh. Parce qu'en réalité, il n'y a aucun objectif qu'on réalise son pays hein. C'est mmh. sacrifice. Mmh. Il n'y a aucun objectif qu'on réalise son sacrifice. Mmh. Et, et du coup, oui, on peut se dire, oui, mais du coup, pasteur Grasse, si on si ne peut pas faire de sacrifice, on ne peut rien sacrifier, ça ne sert à rien d'accomplir de, de, mmh. des objectifs. Oui et non, parce qu'il y a des sacrifices qui n'en valent pas mmh. la peine. Il faut l'équilibre, je pense. Il faut juste l'équilibre. Mmh. Et yes. c'est vrai ce que tu dis, parce que moi j'ai fait aussi l'introspection, c'est souvent à cette année-là, avant de partir à fond sur les fêtes, en tout cas pour mon entreprise, euh, je m'arrête un peu et je regarde et cette année je me suis dit mais attends, j'ai fait ça, ok j'ai gagné beaucoup mais j'aurais dû faire autrement et me poser en fait, j'aurais pu en même temps faire ça et faire autre chose et mieux organiser en fait les choses et tout ça, ça permet en fait que pour la nouvelle année, on puisse refaire les... Bien sûr, il faut tout écrire, c'est important. Oui, Moi, c'est mon défaut. Je n'écris pas beaucoup. <rire> mais euh, c'est un défaut parce que des fois, je me dis, mais l'année dernière, j'avais déjà dit ça, en fait. Mais je l'ai pas écrit. <rire> je je fais la même bêtise. <rire> c'est euh, les bonnes voilà. résolutions de début d'année qui tiennent <rire> jamais là. <rire> donc, mais euh, justement, voilà. la reconnaissance, ça amène aussi la prospérité. Parce que quand tu sais reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie, même les efforts mmh. que tu as pu faire, justement, ça va te permettre de dire, OK, là, j'en suis là et ça va multiplier ce que tu as déjà. C'est vraiment un état d'esprit qu'il faut apprendre à cultiver en tant mmh. qu'entrepreneur ou de personnes qui, mmh. qui veulent évoluer dans la vie parce que plus tu vas être reconnaissant, plus tu vas être dans la, dans la gratitude, plus Dieu va faire en fait dans, mmh. dans ta vie. Amen. Et Dieu va faire aussi parce que la, la reconnaissance t'emmène forcément à l'humilité mmh. puisque quand tu es reconnaissant, tu es reconnaissant envers quelqu'un pour quelque chose. Non, en fait, tu es vrai. pas reconnaissant vis-à-vis -vis de toi-même. moi, je me reconnais. <rire> Ouh, <c 'est rire> rec j'ai été extraordinaire. Wow. Oh là là. Non, tu es reconnaissant <rire> parce que il y a une force supérieure qui t'a permis de tenir, Amen, wow. qui t'a permis en fait d'aller jusqu'au bout Amen, de ce projet. Amen. Donc l'idée c'est pas juste de réaliser des projets et faire le point euh, à la fin de l'année et se dire euh, oh waouh j'ai réussi. Non, je pense que c'est vraiment important. Euh, de, de faire la part des choses en fait. Ok, tu as réussi tel objectif, comme je disais tout à l'heure, à quel prix Parce que si c'est au prix de ta santé, ce n'est pas intéressant. Si c'est au prix de ta santé spirituelle, ce n'est pas intéressant non plus en fait. C'est à quel prix tu dis que tu as réussi, d'accord, mais à quel prix Qu'est-ce que tu as, que, qu que tu as euh, laissé là-bas en fait Qu'est-ce que tu as sacrifié Parce que je pense qu'il faut reprendre aussi ces choses que l'on perd tout au long du chemin. Parce que wow, dans l'année, wow. on perd des choses. Wow. Et c'est pour ça d'ailleurs que, que, que certains n'atteignent pas leurs objectifs. Ouais. Tu vois C'est vrai. C'est fou ce que tu dis quand même. Hey, quand tu as dit ça, il faut reprendre ce que tu perds en, en, en allant vers l'avant. Mm. Oh là, là En fait, j'ai une image où on avance, on avance. Mais on est tellement euh, focalisé par, comme tu disais, euh, le travail, le travail, le travail. On ne regarde pas en fait si on n'a pas laissé quelque chose oui, derrière qui serait ça. important mmh. à notre travail mmh. et je vois vraiment comme ce, ce en fait cette image où on avance on avance il y a des choses qui tombent le long du chemin ça. mais en mmh. fait tu peux te retourner pour le prendre et avancer et mmh. ce n'est pas grave en fait si tu, si ça prend du temps dans l'année afin que tu accomplisses mmh. un objectif mmh. le but c'est vraiment de pouvoir mieux accomplir de prendre de marcher sur euh, une bonne structure afin que tu puisses vraiment euh, comment je peux dire ça, imbriquer tout ce que tu as imbriqué mmh. pour que ton objectif en fait soit réussi efficacement. Efficacement. Mmh. Efficacement. Mmh. Voilà, mmh. efficacement. Et moi je vois vraiment ça en fait de prendre le temps avec soi de ne pas être impatient, d'être patiente et, euh, et vraiment de compter sur Dieu en fait en toute chose. Et moi je vois si je peux rebondir, je vois oui. l'image que tu donnes en fait, je vois ça aussi comme un sac qu'on porte en début d'année. On a un sac, on, on veut mettre tous les objectifs, donc tout ce qu'on a mm. réussi. Mais en fait, si on part pas avec un bon bagage, donc un sac solide et que wow, le sac est, est troué, vrai. en fait, on marche, on avance jusqu'à la fin de l'année. Et on est persuadé, en fait, parce qu'on a mis beaucoup de choses. En mmh. effet, oui, on se dit ben, on a prospéré, on a prospéré, on a mis beaucoup de choses. Mais on n'a pas vu le trou qu'il y avait derrière mmh. parce qu'en fait, au début, on n'est pas parti avec une base solide. Mmh. Donc, c'est important aussi mmh. yes. de, de partir. Et, et justement, euh, la base solide, c'est pas juste le fait d'avoir des objectifs. C'est yes. ça. Parce que c'est vrai que généralement, on, on fait le point de la fin d'année, oui. on prépare l'autre la, année à base d'objectifs. Mais je crois que peut-être l'un des objectifs qui devrait être primordial ou important, mmh. c'est déjà nous-mêmes, soi-même, mmh. son bien-être, en fait. Mmh. puisque on parlait tout à l'heure de ce fameux verset biblique qui dit que euh, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme l'état de ton âme. Mmh. Je me dis que s'il y a comme l'état de ton mmh. âme, c'est que l'état de l'âme est passé avant, avant la prospérité physique, mmh. en mmh. fait, mmh. et matérielle. Mmh. Donc, ta prospérité euh, morale, mmh. Euh, mmh. ta prospérité euh, intérieure, ton épanouissement mmh. personnel est quand même une clé aussi à la prospérité. Yes. En fait, c'est vraiment ce qui précède avant. Et, euh, et bien sûr, on ne peut pas parler de prospérité morale, émotionnelle, tout ça, mm -hmm. épanouissement personnel, si on ne parle pas du spirituel, parce que c'est mm -hmm. le spirituel qui Amen. impacte, en fait, mm -hmm. euh, notre âme, etc. Donc, il faut savoir t'arrêter et te, te, te dire « mais euh, j'ai mm -hmm. gagné des choses, mais qu'est-ce que j'ai perdu mm -hmm. en chemin » mm -hmm. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui, qui valait la peine que j'emmène avec moi. Il y a des mmh. choses qu'on doit perdre, qu'on doit laisser. Il y a des choses qu'on doit laisser. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu as perdues par inadvertance mmh. ou par manque d'attention? Mmh. Tu vois? Parce que parfois, on manque d'attention et on perd. Et on ne perd pas que des choses, on perd même des gens. Oui, ouais. c'est ce que j'allais dire. <rire> J'ai pensé même à ça, en fait. J'ai pensé même à ce que tu disais au niveau des gens. C'est à dire que des fois, tu as des personnes qui sont tellement focalisées qu'elles qu'elles ne font pas attention aux personnes qui sont autour. Oui, oui. Et au fur et à mesure, elles avancent et elles perdent des, elles perdent des amis qui leur étaient chers, elles oui. perdent certains liens avec des oui. personnes, même avec leur leader aussi. Et en fait, au final, elles se retrouvent des fois en mode mais... Qui est resté avec moi, mmh. qui est euh, qui m'a supporté jusqu'à la fin, qui mmh. euh, qui m'a encouragé, alors qu'en fait, des fois tu n'as pas regardé que c'est mmh. le problème, ce n'était pas eux, mais c'était d'abord toi, mmh. parce qu'en fait tu t'es trop focalisé sur euh, ça. et tu n'es pas mmh. focalisé. Parce euh, que sur... si tu prospères et tu n'as personne avec qui partager cette rien, prospérité, <rire> ah mmh. non, franchement on ne prospère mmh. pas par égoïsme en fait. Si tu prospères et que tu n'as personne à qui partager cette prospérité, mmh. c'est pour moi c'est. La pros... elle est pas cette prospérité elle n'est pas complète c'est pas une prospérité qui va mmh. t'épanouir oh peut-être certains vont se dire oui mais ma grade moi je veux un million de dollars avec mes un million de dollars ça me suffit non tu te rendras compte que ça te suffira pas tout fait. seul ouais, ça, tu te générique. rendras compte que en fait il y a des gens qui ont de l'argent et pourtant qui sont tellement mmh. malheureux mmh. qui sont tristes parce qu'ils sont seuls parce qu'ils ont perdu mmh. tout dans ce processus là mmh. en fait mmh. Et... Mmh. je pense que même le verset qui dit: y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Qu recevoir. En fait, je pense que c'est lié aussi à la prospérité de l'âme. Parce que si je comprends bien tu prospères, mais en fait, as personne à qui donner parce ah, que tu gardes ce côté égoïste. Mm -hmm. Mais pour compléter justement ta prospérité, il faut qu'il y ait des personnes autour à, à qui tu peux mm -hmm. donner. C'est ça. Et plus tu donnes, en fait, plus tu vas... Mine de rien, tu vas recevoir de Dieu. Tu Très vas, bien. Tu vas, tu vas alimenter, tu vas arroser, en fait, euh, ton âme en fait, de, de choses positives que mm -hmm. tu fais pour pouvoir euh, prospérer encore mmh, plus en fait, et toucher une multitude de personnes, mmh. d'impacter autour de toi. Ouais. Parce que la prospérité aussi, Dieu veut que nous soyons prospères justement pour toucher pour des gens, pour mmh. que vraiment qu'ils soient... Euh, que la gloire de Dieu se reflète en fait sur sur nos vies mmh. pour qu'on puisse euh, parler de, de, de celui qui nous fait prospérer, et évangéliser bien. et euh, toucher vraiment des personnes qui eux aussi prospérant aussi Très et bien. toucheront aussi d'autres personnes mmh. et je pense que comme Dieu est notre et, et <rire> le Dieu qui a tout qui a l'or et l'argent mmh. lui appartient c'est lui qui qui est le roi des rois et en fait nous, nous sommes ces enfants, nous devons mmh. prospérer, nous devons être à l'image, à la ressemblance de Christ. Mmh. Donc ça veut dire aussi que même en tant que, euh, financièrement, en tant que un, personne, mmh. être à l'image, en fait, prospérer mmh. dans mmh. tous les domaines en fait. Mmh. Mmh. Moi c'est un me confort, témoignage euh, en fait. Voilà, amen. Ça me conforte dans l'idée que Dieu en fait, il veut rendre prospères les gens qui ont leur cœur. Parce que si tu n'as pas le cœur de Dieu, en fait, à quoi ça te sert d'être mmh. prospère Parce ce que tu vas être renfermé sur toi, centré sur toi Alors que la volonté de Dieu, lorsqu'il veut que tu prospères à tous égards, c'est que tu puisses aussi toucher les autres et impacter les autres vies. Ça n'a pas de sens. Et même, je me demande si, avant d'être prospère, est-ce que tu ne dois pas te demander euh, en fait quelles sont mes motivations À qui est-ce que je veux plaire mmh. Qu'est-ce que ça va apporter ouais, Pourquoi prospérer, pourquoi mmh. prospérer Clairement. c'est ça. Pourquoi Parce qu'il y a des gens aussi euh, qui ont peur de prospérer. <rire> Certains ont peur parce qu'ils se disent Ah, ma famille va m'appeler. Ah. ah là là là, en Afrique là, là. <rire> Ouh, cuisine, là. Ils vont m'envoyer des WhatsApp. Là. Ah. <rire> Il y en a qui ont peur de prospérer pour ça. Mais mm. du coup, je, je pense que la richesse ou la prospérité révèle aussi ton état, mm. ton état mm. d'âme, mm. ton état d'esprit, comment tu es. Mm. Et je, je pense que quand on donne justement du pouvoir, ou des capacités qu'une personne n'avait pas quand on lui donne, c'est là c'est là qu'on qu voit. Qu c'est qu le vrai caractère, <rire> euh, voilà. on voit vraiment ce qui est en la personne. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai un, un, un gif que j'aime beaucoup, en fait. Quand je sais que j'ai une affaire là qui va se conclure et que je vais prospérer, que je vais pouvoir aider les autres, le gif qui fait… Euh, <rire> comme ça. En fait, là, parce qu'en fait, je ne prends pas l'argent pour… Euh, voilà. Mais vraiment, c'est vrai qu'avec mes collègues, on rigole souvent sur ça. Et c'est donner quoi mmh. C'est recevoir pour donner, pour aider. Mmh. Et pour pouvoir prospérer après davantage. Parce que mmh. si on arrive à aider les autres, en mmh. fait, on, on recevra en retour. C'est une loi... En fait, tu sèmes, oui. oui. oui. ouais. en fait. fait, fait. C'est ça. Hein. Tu sais. C'est comme la parabole des talents. Pour moi, c'est... Euh, en fait, on t'a donné. Tu sèmes. Sais. Mmh et tu récoltes, tu récoltes. Il ne faut pas garder, en fait, pour toi, ça ne sert à rien. Mm. Ça va rester là, ça va, ça va pourrir et... Mais les, les gens riches, même ceux qui ne sont pas chrétiens, sont mm. des grands donateurs. Yes. Oui. Mm. Même s'ils ne le donnent pas, je veux dire, on ne va pas fouiller dans quelle cause mm. ils donnent. Hein. Euh, donc, je ne parle pas forcément, je ne dis pas forcément que tout toutes les personnes riches se sont enrichies de la bonne façon, oui. mais vous verrez que généralement, les gens riches, du moins les mm. plus connus, sont des grands donateurs. Oui. Ils oui. donnent d'une manière ou d'une autre, quelque part, mm. à une fondation, à une association, mm. etc. Bon, nous, en tant que chrétien, on n'a pas besoin de fondation. Non, <rire> tu sais que l'humanité même est une fondation. Est, tu hein? sèmes dans le royaume. Tu ah, sèmes dans, voilà. dans le royaume, tu sèmes dans le royaume, tu sèmes dans... Et puis, mm. tu peux aussi semer chez les gens, tu peux aussi oui. faire mm. preuve, tu peux faire des aumônes, tu peux, mm. voilà, Faire preuve de beaucoup d'ailleurs, il y a un verset que j'aime beaucoup qui est dans 2 Corinthiens 9 au verset 11 qui dit Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour voilà pourquoi on prospère. Il dit Vous serez enrichi à tous égards pour toute sorte, toute espèce de libéralité, toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Mmh. Dieu veut vous faire prospérer pour la libéralité et toute espèce de libéralité. Donc ça peut être l'argent, enfin ça peut être le fait de bénir un frère à l'église comme ça peut être le fait de bénir quelqu'un qui n'est pas un frère. Vrai. Et c'est vrai, ça peut ouais. être le fait de s'investir aussi, dans, toi aussi, dans des, dans des associations qui portent vraiment des causes nobles en fait. Il y a des causes nobles qu'en tant que chrétien qu'on peut, peut défendre, mmh. honnêtement on peut. Il y, a, il y a quelque chose que les gens ne, ne savent pas de moi, ceux qui ne me connaissent pas ne savent pas de moi, c'est que je, je, je ne suis pas juste, euh, je ne suis pas juste passionné de Dieu ou je ne suis pas juste euh, très investi ou passionné de l'entrepreneuriat. Beaucoup de gens ne savent pas que je suis très passionné de la politique africaine. Mmh. Wow. Ah mais vraiment, là, like, vendredi il y a deux jours. J'étais en train de. Je, il y a deux jours, j'ai pris de mon temps pour écouter les discours de, de, de nos politiciens, politiciens africains. Je connais les discours de de, de certains présidents. Euh, de certains pays d'Afrique parce que je suis très investie dans ça, en fait. C'est quelque chose qui, parfois, je peux rester là. Je vais écouter. Je connais l'histoire, l'histoire du Congo, mon pays d'origine, bien sûr. Je connais l'histoire du Congo par cœur. Je connais qui sont les, les acteurs de mon histoire, de l'histoire de, ce, de cet état, bien avant même que je ne sois née. Je connais l'histoire de mon pays. Soit dit en passant, je pense que ça vient certainement de mon père. <rire> certainement. Mais en fait, si tu veux, je pense que ça aussi, ça fait partie de la prospérité. C'est la culture. Wow. Oui. La culture. Pourquoi nous les chrétiens, on veut pas se cultiver vrai. Vrai. Non, mais oui, mais on fait abstraction de certaines choses moi. qui sont importantes. Vrai. Je veux dire, on n'est pas, pas obligé. On n'est pas, pas équilibré. On n'est pas, mmh. pas obligé de savoir forcément mmh. tout pour tout. Je veux mmh. dire, mais c'est quand même important qu'en tant que chrétien, qu'on sache. Parce que demain, là, quand tu auras beaucoup, là, il faut que tu investisses quelque part. Moi, personnellement, je sais, j'ai investi dans le Royaume, mais je sais, en fait, comment j'ai envie d'investir mm. dans un pays comme le Congo. Pourquoi? Parce que, en fait, pour quelqu'un comme moi qui a grandi au Congo, mm -hmm. qui a connu des guerres, je ne peux pas mm. fermer les yeux et dire ben maintenant, je suis en France, il n'y a pas de guerre en France Mais et oui. ça ne m'intéresse pas de savoir si ce qui se passe là-bas. Je ne peux pas, c'est impossible. Mm -hmm. Et parfois, en fait, on se comporte comme, comme si on était des esprits. Tu, tu, tu, tu es un esprit, tu as une âme, tu vis dans un corps. Mm -hmm. Tu vis dans un corps qui est sur terre. Et c'est important qu'en tant que chrétien, mm -hmm. franchement, qu'on soit un peu concerné par la souffrance de dehors, tu vrai. Vrai. Ah oui, c'est ça. En fait, il ne faut pas se déconnecter du monde parce que, au contraire, c'est limiter la parole de Dieu, mmh. c'est limiter l'Évangile. Et si Dieu nous a placés sur la terre, c'est pour qu'on puisse aussi impacter les personnes qui sont autour de nous. Et puis même, je dirais que c'est égoïste de penser qu'on est arrivé, qu'on sait tout, juste par prétexte qu'on a la parole de Dieu, alors que quelqu'un qui est à côté de toi a aussi autant reçu, c'est juste qu'il n'a pas encore la révélation. Oui. Et à ce moment-là, c'est à toi de lui apporter la révélation, mais ça ne veut pas dire que tu dois rester dans ton coin et rester sur ton, ta chair de spirituel et tout, parce que c'est même manquer de sagesse concrètement. Dieu nous rend prospères pour toute espèce de libéralité. Mmh. Libéralité veut dire libérer, donner. Mmh. À qui tu vas donner Imagine, on est tous, nous, on est tous de la même église. Mmh. On reçoit le même enseignement. Mmh. L'apôtre a dit que l'année prochaine, en 2023, on va ça. être très riches. Mmh. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur de notre église qui n'ont pas reçu cet enseignement et qui ne seront pas forcément mmh. très riches mmh. Dans ces cas, comment est-ce qu'ils vont s'enrichir mmh. Parce que tu prêteras, tu n'emprunteras pas. Mmh. Et c'est ce que la Bible dit, mmh. tu vois. Parce que ce sera toi qui sera le premier, tu ne seras pas le dernier. Parce que c'est toi qui va employer, yes. tu ne seras plus employé. Parce ça. que c'est wow. toi. En fait, pour toute sorte, toute espèce mmh. de libéralité, mmh. Dieu nous a donné. En fait, Dieu nous veut, nous veut prospère, mmh. parce que il veut qu'on puisse impacter tout autour de nous. Mmh. Mais pour impacter, il faut que tu sois au courant de ce qui se passe là-bas. Bien, bien sûr, ah, c'est ça. Oui. C'est pour ça que, en fait tout fonctionne aussi avec la connaissance. Plus tu vas emmagasiner okay. de la connaissance, déjà, euh, plus tu vas pouvoir mettre en pratique aussi, en fait. Et même si tu veux investir aussi dans des choses, tu vas avoir la connaissance, en fait, de ces choses. Tu vas savoir comment ça marche, tu vas savoir peut-être... Et ça va t'éviter, en fait, certaines... Ça va t'éviter de te faire avoir. Ah, Parce oui. que si, le fait que tu ne connaisses pas quelque chose, ça amène de l'ignorance, en fait. Et là où mm -hmm. il y a l'ignorance, bah, en fait, tu es... Tu es comme. Euh, euh, voilà, tu es. Euh, C'est euh, ce des, des ça. Oui, l'apôtre a dit a soit tu, risque, tu es en fait, à table, tu... voilà. soit on te mange. <rire> <rire> Et il n'est pas question qu'on te mange en 2023. Non. Tu dois être à table. C'est mmh. toi qui manges. Voilà. Mmh. C'est ça. ça. Et ça permet aussi de t'étendre, en fait, parce que la Bible va dire en fait, mon peuple périt. Par manque de connaissances. Oui, ça. Et euh... en plus, la Bible nous appelle... Enfin, euh, Dieu nous appelle vraiment à être des sources de bénédiction. Oui, Donc ça veut bien. dire que partout où on doit être, on doit impacter. Mais ah, comment oui. tu veux impacter si, justement, quand on te parle, on voit que tu ne connais pas, que tu mmh. n'es pas cultivé, que tu... Bon, les gens, en fait, on vit, surtout en France, on est dans un... Enfin, non, je ne dirais pas ouais, surtout non, en France. Ouais. Je ne vais pas dire ça, mais... Certaines en, personnes en... sont dans une bulle. Voilà, c'est <rire> vrai. Certaines, en fait, vraiment, se considèrent comme cultiver vraiment mais de manière euh, se considérer comme les plus intelligents en fait du monde surtout dans les pays occidentaux des fois on a vraiment des personnes qui se considèrent vraiment au dessus quoi au dessus du monde etc au niveau de leur mentalité de leur euh, héritage de leur euh, de leur culture de leur euh, de leur formation aussi mm -hmm. au niveau des écoles etc et justement, si tu vas devant, il faut bien que tu puisses avoir le bagage aussi pour aller devant ces personnes et pouvoir leur parler, en fait, le l'évangile. Mm, mm. Arriver à leur parler, arriver à leur niveau, en fait, pour qu'ils puissent réaliser, OK, là, on mm. voit que non, il y a une intelligence qui nous dépasse, en fait. Il y a une connaissance qui nous dépasse. Parce que l'idée, c'est pas juste que voilà, c toi, ça. tu aies l'information, que... Je suis plutôt par Christ qui me fortifie. Je suis prospère à tous égards comme ouais. prospère l'état de ton âme. L'objectif, ce n'est pas juste que toi, que tu le saches. Il faut que les autres, oui, oui, c'est vrai ça. Si tu ouais. le sais, gloire à Dieu. Mmh. Mais il faut qu'on le voit, Il faut que les autres le voient. Mmh. Et ceux qui ont besoin de le voir, ce n'est pas nous, nous, nous, entre nous. C'est bon, on voit on déjà sait, que, on je, voit, sais on que voit. je prospère. Hein? Amen. Ouais. Amen. Ouais. Je sais que je prospère. Amen. Mais est-ce que quelqu'un qui est loin Est-ce que quelqu'un qui est dans une situation oui. difficile Est-ce mmh. que quelqu'un qui, euh, qui n'est même pas dans le même pays que toi Est-ce mmh. que quelqu'un peut ressentir Je vais vous partager euh, un... C'est juste pour... En fait, c'est... Comment dire Je réfléchis beaucoup avant de le partager parce que c'est très personnel. Euh, mon objectif, c'est pas... C'est pas, en fait, de me montrer quand je vais partager ça. C'est mmh. vraiment important pour moi. Que vous compreniez mon objectif en fait c'est pour vous dire que en fait je ne prêche pas un message que je ne pratique pas ça. Mmh. quand je quand je dis que en fait la cause de l'afrique c'est quelque chose qui me porte beaucoup mmh. et j'ai la conviction certaine que le seigneur en fait me permettra d'avoir de l'impact voilà. en fait dans Amen. ce pays c'est vraiment pas juste pour faire joli j'ai l'habitude et j'ai des témoins parce que mes assistantes le savent. J'ai l'habitude, en fait, d'envoyer de l'argent à des inconnus en Afrique. Mmh. Euh, bon, vous allez me dire les inconnus, je les choisis pas comme ça. Bien sûr. Mais la, la, la première fois, en fait, que euh, j'ai été interpellée. Et c'est très bizarre ce que je vais dire. Je vais juste taire les, les détails parce que c'est pas nécessaire. Euh, j'ai juste rencontré quelqu'un euh, ben, sur les réseaux sociaux et qui était dans une situation et ça m'a touché. Et j'ai commencé en fait euh, à, à, à l'aider financièrement et c'était régulier en fait, mmh. C'est pas quelqu'un de ma famille, je, le connais, je ne la connais pas. Et donc régulièrement, ben, je commençais à envoyer et en fait avec, euh, ben, avec Patricia, mon assistante, c'est vraiment quelque chose qui nous a touché. Et toutes les deux, on a commencé à le faire, j'ai fait pendant un temps et ensuite elle a pris le relais mmh. et on permettait à quelqu'un de, de payer ses études. Et euh, elle était quelque part en Afrique, pas dans mon pays, pas dans oui. le pays de Patricia. Vraiment, je l'ai rencontrée euh, sur les réseaux sociaux et, euh, et encore plus récemment, euh, il y avait un jeune, un jeune homme à qui j'avais prêché l'évangile sur les réseaux sociaux, qui est au, encore dans un autre pays africain, qui n'est pas le Congo non plus. Euh, je lui prêchais l'évangile, il avait été touché par l'évangile en fait. Donc ensuite, après, on a gardé contact et puis euh, ben, on, on discute souvent. Et puis un jour, cette, voilà, il m'a écrit, il m'a dit, euh, voilà, euh, mes, euh, la, les cours vont commencer la fac et tout, mais là c'est compliqué, euh, il faut que je paye à partir de telle date parce que si je ne paye pas, je peux pas terminer ma fac et, et en plus. Il était ingénieur et je me suis dit, waouh, mais non, je ne peux, euh, peux pas le laisser comme ça parce que, mmh. en fait, j'ai tellement la conscience de, de, de, de l'Afrique et je me dis, mais non, Seigneur, en plus, quelqu'un qui décide de faire des études d'ingénierie, l'Afrique a besoin de personnes oui. comme ça. Mmh. Et mmh. franchement, je ne vais pas vous mentir, hein, ce n'est pas un membre de ma famille, mais euh, je lui ai dit, ok, bah, euh, attends quelques jours, je dois régler une petite situation financière et, et je vais, je vais t'envoyer mmh. de l'argent. Et je lui ai envoyé de l'argent, en fait. Et c'est. Et il a payé, il m'a dit, ah oui, j'ai payé mon école, il m'a écrit, il m'a montré et tout, machin, non, bon, wow. parce que je ne donne pas non plus à, à tout le monde comme ça, Oui, ne <rire> croire. Donc il m'a montré qu'il a, euh, a payé ses études et tout, et, euh, et, et ses paroles m'ont touché. il m'a écrit, mm. il m'a dit… « Dieu se souviendra éternellement de toi ». Il m'a dit « Dieu se souviendra éternellement de toi ». C'est-à-dire que si, bon, ça n'arrivera pas, Dieu ne peut pas m'oublier, mais il a dit « si jamais Dieu t'oublie un jour, si jamais Dieu oublie une de tes situations, moi-même je prierai pour que Dieu se souvienne de toi ». Et ça m'a tellement touchée, je ne parle même pas avec lui tous les jours. Et j'ai envoyé mmh. un message, et même il y a quelques jours, il m'a écrit pour me dire « Ah, ça fait longtemps et tout, maman, tu, tu mmh. est-ce que tu vas bien ?» Et en fait, cet exemple, vraiment, je vous assure, je ne vous donne pas ces exemples pour me montrer parce que c'est quelque chose de, de très personnel, hein, que mmh. je ne partage ah, même ça. pas oui. parfois avec le pasteur gentil parce que c'est personnel, c'est mmh. vraiment personnel, ouais. parce que je pense que les chrétiens, doivent sortir de leur ah, petite bulle oui, chrétienne. Oui, chrétien. c'est C'est grave parce que je me dis, mais c'est fou parce qu'on a une vision qui est serrée, qui mmh. est limitée en oui, fait. On ne regarde ouais, pas, ça, on, on et, se bloque. Et même par rapport à ce que tu partageais, le témoignage, en fait, ça m'a fait penser au fait que Dieu agit à travers nous. Et euh, mm -hmm. peut-être en fait, ce jeune en question, il avait prié pour euh, recevoir en mm -hmm. fait mm -hmm. cette aide financière. Il ne savait mm -hmm. pas forcément où, et mm -hmm. il a prié, il a demandé à Dieu, et tu étais la solution en fait. Mm -hmm. Parce que pour moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard, une personne que, une que vous ne connaissiez pas du tout, mm -hmm. et tu as pu le trouver, le contacter, et lui apporter cet argent pour qu'il puisse financer ses études. Je pense que c'est vraiment bah, divin en fait. Ça a vraiment mm -hmm. été conduit, et je pense que mm -hmm. Dieu en fait veut agir sur la terre à travers nous. C'est à travers nous c'est en fait. pour ça il faut il faut comme tu dis euh, s'ouvrir et euh, se cultiver mm -hmm. parce que euh, sinon on reste bloqué parce que ton témoignage en fait me fait penser à, à ma mère qui, euh, qui a cette même cause et d'ailleurs euh, merci et pardon maman parce que des fois en fait elle m'envoie plein de trucs de politique euh, de, de notre pays d'origine d'Haïti et des fois ça <rire> dis, maman, tu me saoules. Et en fait, et en fait, je me rends compte que parce qu'en fait, elle a travaillé toute sa vie là. Maintenant, elle est à la retraite et ce qu'elle a investi, elle investit exactement comme tu le fais dans des causes qu'elle choisit. Et à chaque fois, elle me dit oui, mais être chrétien, être chrétien, c'est pas seulement parler, parler, parler. Il faut aussi agir parce que les gens le font. Et quand je le vois et c'est vraiment en parlant là, je, je dis voilà, merci maman parce que c'est vrai que. Euh, elle agit sur des causes grâce au fait qu'elle qu est plus prospérée mm -hmm. dans certains domaines. Mm -hmm. Et du coup, ça lui permet aussi d'impacter, elle à son tour, pour des causes. Euh, voilà. et, mais pour cela, voilà, il faut mm. se cultiver. Non, c'est si, important. Euh... Il faut vraiment euh, casser cette mentalité que la prospérité c'est mauvais. En fait, À ça. quel moment c'est devenu mauvais Parce que plus tu es ouais. prospère, plus tu peux changer tu des, des vies. Même ouais. moi, là, quand vous parlez, ça me, ça me challenge tellement. Yes. Parce ouais, je lui ouais. dis, mais ouais. si j'arrête, t'es toujours... En... Oui, euh, non, mais tu mérites mais pas. Mais parce prospects. que on aime bien on, <rire> on aime bien. Be the beggars, on aime bien être les mendiants, mm. on aime bien mendier, c'est mm. un truc de fou. Et, et c'est fou, mais les chrétiens aiment bien mendier. Mm. Si à un moment donné, on arrête de mendier et qu'on pratique des principes qui nous rendent prospères et qui mm. nous permettent d'impacter, en fait, même l'évangile va avancer plus ça, vite, en ça, fait. Ça, Il faut que l'évangile avance plus vite et tout, c'est que parfois, on est impressionné par les projets où tu te dis, par exemple, non, je peux pas. Euh, euh, m'engager dans des œuvres humanitaires mais est-ce que tu sais que humanitaire c'est pas forcément aller dans une organisation oui, c'est déjà regarder autour de toi mmh, ok, oui. certains vont dire oui mais parce que regarde, toi tu as la cause pour l'Afrique mais moi oui, je ne suis pas y africain pas mais il n'y a pas que l'Afrique, <rire> <ça>. regarde <rire> ici autour de toi regarde <rire> ici autour de toi oui. moi, moi mmh. particulièrement c'est l'Afrique en fait, mmh. parce que c'est de là-bas que je viens, mmh, j'ai oui. une histoire mmh. qui est là-bas et je me dis mais je ne peux pas être pauvre, c'est pas possible, c'est pas permis. C'est ça. Et c'est là où en fait on parle encore de connaissance, parce qu'une personne qui n'a pas en fait qui n'a pas cette information, qui ne sait pas qu'en fait Dieu veut le rendre prospère mm -hmm. et que la prospérité est une bonne chose, comme elle a dit, bah il va mm -hmm. rester euh, finalement limité mm -hmm. et va rester toujours dans cette mm -hmm. mentalité qu'on qu a euh, dans qui est que euh, oui ceux qui s'enrichissent sont seulement euh, les personnes qui font des pratiques, mmh, les, hum, personnes des nouvelles, nouvelles. les personnes qui sont mauvaises, les personnes qui tuent des gens dans la fromage. <rire> dans la <rire> <vie>. <rire> voilà, c'est ça. Donc, au final, bah, si tu restes <rire> dans, <rire> dans cette mentalité, bah, tu ne vas pas être riche. Tu vas passer des ouais. autres parce que ces gens-là, en plus, ils, ils peuvent même tuer ce que Dieu il a mis en toi. En et toi, toi tellement Ils ça. jugent, ouais. ils, ça. ils contredisent. Mmh. Alors que non, en fait, c'est vraiment la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et nous, ça nous bloque aussi parce que, comme je disais tout à l'heure, Dieu nous a donné des talents, des talents comme la parabole des talents et des talents, des talents. Ouais. Et en fait, on se bloque en disant non, on va pas réussir, on ne va pas réussir. Mais en fait, il a déjà tout mis en nous. En fait, c'est à nous après de, de se cultiver et de, de commencer en fait. Au, au bout d'un moment, il faut commencer. Faut arrêter ouais. de se donner, comme tu dis, de se plaindre, de se là. De là. Mm. Il faut commencer, il faut se lancer. Et là, on voit que voilà les talents que tu nous as donnés, à nous de les mettre en œuvre. Et de là, on va prospérer et on va pouvoir impacter des personnes qui eux aussi prendront confiance en mm. nous voyant, en disant « Mais elle, elle était là, elle n'avait aucun talent. » Mais si, en fait, les talents, ils sont déjà en toi. Mm. Donc, vas-y, fonce. Mm. Et, euh, mm. ça. Amen. C'est important d'ouvrir de, de, son... Son mindset, son mindset, son esprit, mmh. sa, son, son, sa mentalité. Mmh. C'est important de, de, de s'ouvrir au monde extérieur. Mmh. Et Je ne dis pas qu'il faut être mondain. Je n'ai pas non plus dit que, la, que, que ce que vous donnez aux autres doit remplacer la dîme. Non, mmh. ça n'a rien à mmh. voir. Ça rien à voir. Oh. En fait, c'est un autre niveau. Le problème, c'est que nous, les chrétiens, on est encore au niveau de la dîme. Mmh, est ah. limite, euh... On est encore au niveau de la dîme. C'est-à-dire que tu, tu es encore en train de bavarder <rire> sur la dîme. Mais c'est sûr que si sur la dîme, tu bavardes, tu vas pas pouvoir aider grand monde, en fait. On est encore en train de bavarder au niveau de la dîme alors qu'on a des grandes choses ouais. qu'on peut accomplir, de plus grandes choses avec un plus grand impact, mmh. Mmh. une plus grosse influence. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'il faut prospérer Il faut prospérer pour que la parole de Dieu puisse avancer concrètement. C'est pour ça qu'il faut prospérer. Il toucher d'autres sphères, sphères de la société. D'autres de la société. Dieu a besoin de nous. Des fois, on reste à un niveau, mais Dieu va nous utiliser à ce niveau-là. Et il faut justement investir en nous pour que hmm. Dieu nous utilise à un autre niveau wow. pour toucher d'autres types voilà. de personnes et pouvoir impacter la société. Totalement, mmh. totalement. Mmh. Souvent, tu, tu es là, tu es avec un type de personne. Ça se trouve, Dieu veut pas que tu, Mais tu sois là. C'est pas... Pas, pas là. Peut-être est... que Dieu a prévu un autre type de personne. Mmh, Et, je vous assure, vous allez... Certaines personnes qui ne sont pas habituées parfois à être dans des milieux très riches, quand ils vont être avec des gens qui sont un peu plus riches, mmh. Vous allez ressentir le malaise, oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Vous, oui. vous ressentirez le malaise. Tu vas te regarder comme ça. Est... Oh. Oh. Ah, oh ouais, est-ce que c'est... Ah, je... est bon. Même dans les discussions, en fait, je ne sais même pas savoir oui. quoi dire des fois. Je vous assure. Bah, que... Parce que... Même le français sera différent, c'est <rire> la langue que tu n'as jamais entendu. Pourquoi tu <rire> as fait français langue Non mais je non, vous bon. assure. <rire> je... Non, je, je vous assure, j'ai la grâce <rire> hein, J'ai la ambiance. grâce de connaître Dans ma famille <rire> Le fait d'être à l'aise ouais. la gr... et, et, et en fait, j'observe J'observe et je prends note J'observe comment les gens qui font beaucoup d'argent se comportent oui oh, je ça suis c'est de... une clé aussi hein. non c'est une clé une de fou. parce que quand tu n'as personne autour de toi qui est oh, à l'aise voilà. tu sais pas forcément où est. je t'assure on <rire> développe des ça. complexes inutiles c'est vrai tu mm. développes mm. des complexes inutiles et quand tu te retrouves ouais. avec les riches au fond de toi tu es complexé mm. tu es mal à l'aise mm. et tu n'arrives pas à leur prêcher l'évangile pourquoi parce que tu es complexé voilà, mm. alors que Dieu veut que tu sois justement à cet endroit là toi, tu es là, tu te limites, mais comment je vais parler alors ça. que non, il, il, justement, il t'amène ces personnes-là pour que tu y ailles. Tu oui, parce dis. que ce qu'il y a en toi est plus puissant, est plus, puissant. Et plus fort, est plus important que ce que eux ils possèdent, en fait. C'est ça, ça, ça, Et donc, même ce que Dieu va te donner, bah, c'est simplement pour t'ouvrir des accès. Mm. Amen. Amen. C'est pour ça, Amen. dans ton... Dans, non, dans ton... ce n'est ton... pas que l'argent devient Amen. plus puissant oui. que la parole. Oui. Non, oui. non, non, non, non, non. Oui. Mais Dieu va te donner cela, parce que ça, ça va t'ouvrir la porte. Oui. Amen. Amen. Ça va t'ouvrir la mêmes. porte. Wow. Wow. En fait, Dieu va semer en nous. Hey eh Mais oui, mais... Oh my god <rire> hey, C'est ça. ça parce que même, <rire> pardon, même en tant que, ah, non, en tant non, que non. boss ladies dans, dans, dans nos oh. business en fait. Si on se limite à un groupe mmh. de personnes, on va toujours dire bon voilà. Ah la cible, parlons-en. Ou bien voilà la cible, <rire> <voilà, rire> c'est bon non mais moi je suis boss ladies dans mon église, c'est bien. Oui. Voilà eh. je vais. Mmh. Et moi je je, je dis non, ça parce que pour mon propre témoignage, j'ai été non, un jour perturbée ah. par euh, une Faut entreprise dire. qui me voilà qui me qui me contacte pour euh, pour faire un buffet pour la présentation de sacs de luxe. Oh. Oh là là. Fait, toutes mes tripes sont tombées là. Je dis, hey, <rire> moi. Comment je vais parler à la personne? Là, c'est la première fois où j'ai ah, dit, bon, là, non, là, le, le devis que j'ai envoyé là, il faut qu'il soit bien tapé, bien rédigé, truc, truc, J'ai commencé à envoyer, à employer des mots là. Sur la <rire> langue de Molière. <rire> voilà le français, même là. Soutenu, soutenu. Cette <rire> la personne m'a demandé une facture. Je lui ai dit, quelle facture? Quelle oui. facture? <rire> je dois pas, pas, pas. J'ai tapé des factures. Elle a dit, oui, oui, nous sommes très heureuses de, de collaborer avec vous. <rire> voilà j'ai commencé la personne m'a recontacté recontacté j'ai commencé à être à l'aise en fait à dire ah ouais sac de luxe bah allons-y vas-y <rire> mais en fait si j'étais resté bloqué là dans dans mon système j'allais ah, dire mais en ça. fait et deux par cette personne qui m'a recommandé recommandé et du coup ça ouvre des portes et voilà et j'essaye de, de me voilà, même si c'est encore dur, hein, parce qu'on se dit, mais après, quand il y aura le face face là, grand, t'inquiète, tu as géré, tu cries en langue avant de partir, tu as rendu le Saint-Esprit. Et puis tu, tu maîtrises ton domaine parce qu'il faut le dire. Nao, voilà, elle est, elle est traiteur, voilà, elle est traiteur, et ça, c'est l'entreprise justement que tu as créée. Mais vraiment, c'est tellement bon ce que tu, ce que tu proposes. Tu maîtrises ce que tu fais, tu maîtrises ton art tu y vas euh, rempli du Saint-Esprit mm. avec l'assurance de la parole de Dieu, mm. tu cartonnes. Non, vraiment, je vais rempli du Saint-Esprit, mais surtout avec la mentalité d'excellence que j'ai appris, merci, à mon, à mon église, Calme, parce que c'est vraiment une mentalité que j'ai appris et euh, mm. je me minimise pas, en fait, va dire. Donc, euh, quand je fais les choses, j'essaye de faire, même si c'est même si je perds mon argent, mais je sais qu'après, là, derrière, ça... Amen. Ça Et ça, c'est la foi. C'est ouais. ça, la foi. C'est ça, ça l'audace, en fait. Le fait de croire que ben non, en fait, Dieu ne va pas juste me donner des clients qui vont bouder mes factures. Il faut qu'il y ait aussi des clients. Quand ils voient ta facture, ils se disent « Oh, c'est le jeu !»« Oui !»« je, je, je signe !»« C'est le jeu je, !» Même okay, pas Ok, discussion. Pas de discussion, j'en parlais comment ça fait du bien. Quand t'entends un truc, tu mets le truc coûte 4000 euros. La personne va dire « Oh, allez, pop !» T'as même pas encore signé elle que l'argent est déjà versé. Mmh. Tu, mmh. Dis, tu dis « mais, mais enfin, en enfin, fait des clients comme ça <rire> !» Mais tu sais que ah moi, je ne négocie pas. J'ai du mal à faire ça. J'ai du mal à... Je n'y arrive. J'ai du mal aussi. J'arrive pas. Je suis comme ouais. toi parce que, Pareil. en fait, je, je me dis, mais en fait, attends, c'est pas parce que euh, là, actuellement, je n'ai pas l'argent que ça veut pas dire que c'est pas, en fait, c'est ma sphère de ça. possession. Je sais payer ça. Je sais pourquoi elle a mis ce chiffre-là. Je vais me mettre... C si c'est pour moi, j'y vais. Mais si j'ai pas la foi que voilà, j'arrive mm -hmm. pas encore à atteindre. Ce mais tu n'y vas pas. Tu n'y vas pas. C'est ça. dis pas que. Ah, c'est trop cher. cher. Oh. Mais là, ah, que t'es. En fait, c'est toi qui n'es pas à mon fait, niveau. Si si es c'est pas... trop cher, c'est que tu <rire> n'es pas le bon client. <rire> voilà. C'est Tu n'es pas exactement. le bon client. C'est exactement comme ça que je pense. Et je me dis, mais en fait, elle a raison de mettre ça à 300 euros. Je vais pas essayer de négocier. Pourquoi elle a mis 300 euros Pourquoi l'autre fait ça à 100 euros C'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. Oui. En fait, et on avait fait une masterclass euh, avec les boss ladies, justement. Il euh, y avait un exercice qu'on nous a fait faire et directement euh, c'était Tosine oui. qui m'avait arrêtée direct. Elle m'a dit mais tu commences à peine, tu présentes des promotions. Mais pourquoi tu présentes voilà, des promotions Direct, elle m'a dit d'où tu présentes des promotions propose ton tarif. Si jamais <rire> après tu as envie, la personne. Mmh. Mais, ta première phrase c'est oui, si jamais vous prenez ça, je peux vous donner ça. Non, en fait. Ouais, Et euh, voilà, c'est important. C'est important parce que c'est aussi un challenge que j'ai eu parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je voulais proposer quelque chose, je me bradais. C'est-à-dire que je disais là, je disais mais non, mais ce prix-là c'est trop élevé, personne ne va acheter. Mmh. Et, tout. Et puis même, c'est vrai qu'aussi il y a cette problématique qu'on va dire dans le milieu chrétien. Quand tu veux entreprendre, des fois ce sont eux-mêmes eux qui veulent baisser les prix. Mmh. Euh, sous prétexte que ah, c'est la sista, c'est la bon, sœur, c'est la sœur, non, non, non, non, ouais, c'est ouais. pas ta sista, hein. <rire> ça me rappelle une histoire. C'est pas, pas, pas ta sista, ça, dirais, ça pas, ouais. me rappelle une histoire, en fait, ce que, que, que tu dis, en fait, bon, à une époque, je, je tressais aussi des fois et tout, et, et en fait, moi, mon défaut, c'est que quand je tresse, je mets du temps. Et du coup, je me disais non, en fait, comme je tresse et que je mets du temps, je me rabaissais. Et du coup, je faisais des trucs à 30 euros. C'est vraiment. Alors que justement, tu as mis du temps. Tu as tu dois facturer à l'heure. Alors tu as des coiffeuses qui sont très désagréables, qui mettent du temps et qui font des trucs à 90 Et moi, je suis. C'est ça, c'est ça. Et après, toi-même, tu ta valeur. C'est vrai. Et moi, je parlais un peu des manicures puisque je fais des ongles. Et c'est vrai que des fois, et c'est aussi dans le milieu chrétien, mmh. malheureusement, et ça, je pense que ça va changer avec le nom, nom de Jésus. Oui. En fait, euh, je pouvais, euh, par exemple, proposer mes tarifs, faire les ongles. Et puis la personne me dit, non, c'est trop cher. Et donc, je mettais <rire> <fait> mon tarif Ça <rire> <rire> à 40 euros. Ouais. <rire> Pourtant, wow. les produits que j'achetais, c'était un produit cher. à base de 40 euros, des choses comme ça. Et après, la personne mmh. revient, elle a les ongles. Et quand je vois les ongles, je sais que c'est pas, pas 40 euros. C'est pas 40 c'est plus. Quand tu as dit y a je euros, que va y 40 euros, ça m'a étonné. Je lui ai dit, oh, c'est joli, ma chance. Ouais. Elle a dit, dit, moi, 90. Ouais, comment tu sais Non, mais parce que que je okay. sais. Non, c'est bien. C'est ma sphère. Joli. Oh là là, là. au dedans de moi, je ouais. me suis dit, waouh en fait, mmh, je c'est méchant. méchant. En fait, je me dis, mmh. mais, oh, non, c'est pas grave, Seigneur. D'autre mmh. façon, tu me mettras les clients. C'est ça. C'est ça qu'on va prospérer avec des voilà. clients à notre voilà. hauteur en fait. À notre parce que voilà, quand tu vas dans ça. deux structures, là. C'est que je peux faire. Ces mêmes personnes, elles ont l'iPhone 14, elles veulent pas acheter tes prêts. Mais vraiment, c'est trop vrai. En fait, c'est là où on se dit, mais c'est trop vrai. C'est ça. parce que quand elle répond Est-ce que c'est de la familiarité Est-ce que c'est. Je sais pas, elle ne voit pas ton cerf. Non, mais c'est ça. ça. Quand elle répond à ton message refus Je... de devis, là, c'est marqué message envoyé depuis un iPhone 14. Voilà Mais <rire> <Voilà. rire> vraiment C'est <rire> En fait, c'est vraiment pas gentil. En fait, en bizarre, fait pour moi, moi, ça me touche beaucoup. Et, et je me dis, mais non. Quand je vois une soeur ou un frère qui fait son entreprise, machin, machin, machin, je l'encourage, je dis, wow, c'est bien ce que tu Amen. fais. Je, Amen, je ouais. peux même investir, je peux même donner mmh. un peu d'argent, même mmh. si le peu que j'ai, voilà, en guise de... Parce que Amen. je crois en ta, ta, la vision de ton, de ton projet. Mmh. Voilà, en fait, pour moi, c'est comme ça, en fait, que moi, je pense et je mmh. me dis que les... les, les les sœurs les et les frères en crise devraient penser pareil en fait, c'est pas une question de euh parce que c'est la maison, machin. Enfin, non. Non, mais au-delà de frère et sœur en Christ, ça va au-delà. C'est la mentalité. c'est c'est la frère et sœur en Christ, mais c'est la mentalité. La mentalité de la négociation. La mentalité des prix à la pauvreté. Non, dans ce cas-là, c'est du bénévolat. Il faut savoir. Ben oui. Non, mais c'est vrai. C'est du bénévolat. Moi, un jour, j'ai fait une prestation et la personne m'a répondu. Franchement, elle m'a envoyé un commentaire en disant Ça fait plaisir de voir des chrétiens. Excellent. Et là, oh là, je là. Dis, déjà chrétien excellent. Oh. Je me suis wow. dit mais en fait, pourquoi moi, je limite comme ça. Elle me dit chrétien excellent. Allons même même même chez les chrétiens là, je vais mettre mes prix C'est tout, c'est fini. Ouais, mets tout. tes prix, te mets tes prix. Où est-ce que est justement fini. on peut on peut te retrouver, euh, Nao Alors mm. moi pour le moment euh, j'ai ma page Instagram donc euh, Unique Plate Event Up Event. Euh, où je propose donc euh, toutes mes prestations. Enfin, il y a une galerie photo de toutes mes prestations. Et du coup, ben, je suis traiteur événementiel. Donc, euh, je propose wow. des box apéritifs, des, des, des menus, des plats euh, pour des prestations familiales et puis des prestations un peu plus poussées comme les mariages et les anniversaires, tout type d'événements. Wow. wow Bravo Très wow. Bien. Yes, yes, yes. Eva, ben, vous savez quoi, les filles? C'était un sujet hyper intéressant. On n'a même pas <rire> tout abordé. Mais on est déjà à la fin. Et vous, cool. Mais vous l'avez compris, notre premier souhait pour vous, pour 2023, c'est que vous, pour, vous prospériez, c'est que Dieu vous fasse prospérer. Amen. Que le Seigneur te fasse prospérer à yes. tous égards, esprit, mmh. âme et corps. Que dans mmh. ton âme, tu sois vraiment épanoui, que vraiment tu puisses être libre, libre de tout ce qui te retenait mmh. l'année précédente et mmh. que tu entres dans une nouvelle année avec beaucoup de force, avec beaucoup mmh. de foi, mmh. avec la conviction que le Seigneur est là pour te bénir. Amen. Et je prie maintenant que tes projets réussissent, que tes mmh. projets aillent jusqu'au bout et que yes. tes projets suscitent l'argent, que les opportunités oui, arrivent Jésus. et que tes yeux spirituels s'ouvrent oui. sur les oui. opportunités. Je prie que tu aies la sagesse et la force de saisir les Amen. opportunités. Je yes. déclare que tu es prospère au nom de Jésus Amen. et que tu réussis à tous égards. Amen. Yes. Amen. Amen. C'était un plaisir de, de présenter cette émission avec oui, de charmantes, je... charmantes et ointes Amen. dames. Voilà que le Seigneur vous bénisse beaucoup les filles. Hein. Vous Végite aussi prospérez aussi. dans vos projets. Merci. Voilà. Célébrer tout aussi. Amen. Amen. Sois... Amen. Amen. Vous oui, parler de Marie. -Belle. Amen. 2023, il va y avoir des noms qui vont sortir comme ça 2023 est là et on est vraiment prête. Et vous aussi, sachez que vous pouvez soutenir Évangile TV pour que « Évangile TV » aussi puisse avoir une belle année 2023, n'est-ce pas Vous prospérez également pour bénir « Évangile TV », bénir le travail qui est fait, vraiment soutenir les personnes qui travaillent ici euh, matin et soir, parfois même dans la nuit. Il y a des gens qui travaillent ici et euh, vous pouvez donc cliquer sur le lien qui est juste en dessous du player et apporter vos dons à « Évangile TV ». Que le Seigneur vous bénisse. J'ai hâte de vous retrouver la, la semaine prochaine sur Les Boss Ladies. Ciao! Bye! Bye bye! bye, bye. bye, bye.